Eh bien, bienvenue à tous pour cette euh, AFUP Day Tour édition en ligne. Nous allons commencer par une petite note d'ouverture. Alors, on va vous présenter l'AFUP, pour qui vous ne, le, vous ne la connaissez pas. Donc, c'est les 20 ans cette année et les 25 ans de PHP, donc une grosse année pour PHP. Euh, L'AFUP, son objectif, c'est de promouvoir le langage PHP, donc de créer une communauté autour pour pouvoir échanger et, et discuter. Euh, elle compte plus de 600 membres, dont nous faisons partie avec... Euh, avec Michael et euh, Antoine et Sébastien donc pour la FUB Tour. Euh, donc voilà, donc elle est constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration pour, euh, pour gérer un petit peu toutes les antennes qui se trouvent un peu partout en France. Donc, ces actions, partager la, la connaissance à Fubtour, les, les connaissances, donc avec les deux événements majeurs qui sont la FUB Day, auquel vous êtes en train de participer, qui est un peu spécial cette année, et le forum PHP qui aura lieu en octobre. Euh, vous pouvez acheter des places dès maintenant. Ça, elle permet aussi, donc elle présente le baromètre des salaires pour, euh, pour pouvoir vous situer un petit peu, savoir euh, comment ça se passe dans votre région et pouvoir relativiser euh, vos salaires. Euh, elle propose euh, via la mailing list notamment euh, pas mal d'informations pour faire de la veille technique. Et donc euh, voilà, elle aide à dynamiser euh, la communauté PHP à travers les antennes, donc Lille, Nantes, Montpellier. Euh, donc elles nous ont beaucoup aidé pour faire cette affiche et euh, ils sont très très mobilisés. très plaisir. Donc vous pouvez devenir membre de l'AFU, euh, ce qui vous donne des avantages très intéressants. Donc vous avez accès à, à tous les échanges par mail euh, et vous pouvez aussi avoir des, des tarifs réduits pour les événements, notamment le forum PHP. Euh, et ça permet de soutenir l'association qui permet d'organiser euh, ces supers événements. Euh, et devenir membre de l'AFU, c'est soutenir nos meet-ups et apéros dans notre région. Alors ici, on vous a mis le planning du jour. On ne va pas rentrer dans le des... détail maintenant. Euh, vous pouvez le retrouver sur le site de la, FUP, euh, de la FUP sur lequel vous avez pris votre événement. Et euh, on va vous donner un, un petit lien à la fin pour pouvoir suivre tout ça aussi. On remercie nos sponsors qui nous ont soutenus euh, même pour cet événement un peu spécial dans ces moments qu'on sait euh, qu'on s'est assez compliqué. Donc merci beaucoup euh, au Tilleul et, et à Vanois, nos sponsors nationaux qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Ça fait très plaisir. Merci à eux. Et merci aussi beaucoup à nos sponsors locaux qui nous ont aussi soutenus, euh, donc le Cefim et top. Alors, pour cette journée, donc pour le, la FUB Day Tour, l'équipe d'organisation est constituée donc, de Michael Auger que vous avez vu passer tout à l'heure, Sébastien Courjean, Antoine Obligis, qui... ah bah ils arrivent tous. <rire> donc voilà Michael. Euh, alors, il y a Sébastien et Antoine qui sont cachés quelque part, mais que vous allez voir au long de la journée. Et donc, euh, fin Montalbano, euh, moi-même. Euh, donc, l'événement est soumis au code de conduite de la FUB. Donc, vous, vous pouvez vous exprimer à travers le chat. Et euh, donc, Antoine vous a mis euh, le code de conduite à respecter. Donc, ce sont des règles très simples pour que tout le monde puisse apprécier l'événement en plus. Mais en tout cas, on vous invite à participer euh, pendant les speaks, à, à échanger euh, cordialement et à poser des questions surtout. N'hésitez pas. Donc, posez des questions via l'onglet questions que vous avez juste à côté du chat. Alors, voilà, le Joining. Alors, ça, ça vous permet, donc vous pouvez scanner avec le QR code ou alors prendre le lien. Alors on va si quelqu'un peut le copier pour l'envoyer dans le chat, ce serait sympa. Euh, pardon, pardon, pardon. Donc, le joined in, ça vous permet de, de donner vos retours et vos commentaires sur les conférences que vous allez voir tout au long de la journée. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est très important pour les speakers. Ça leur permet d'améliorer leur, leur conférence pour les prochaines fois ou pour leur futur, leur futur sujet. Et ça vous donne aussi les horaires, il me semble. C'est assez pratique pour suivre le programme. Voilà, Michael vous a mis le lien dans le, dans le chat si vous voulez. Et donc, merci de votre attention. Euh, n'hésitez pas à partager l'événement euh, sur Twitter avec les hashtags suivants et nous taguer. Et nous allons commencer, je crois que c'est la dernière slide, c'est la dernière slide. Donc euh, la première conférence va commencer à 9h20, et nous commencerons par, on va la l'asynchronisme avec Messenger, MQP et Mercure, présenté par Grégoire Pinot. Alors Grégoire est en train d'écrire. l'écrire. <C> Salut Grégoire <rire> Qu'est-ce que tu fais encore là Tu devrais être <rire> en préparation. Donc, euh, pour accéder, vous allez recevoir un lien dans le chat qui va arriver quand, euh, quand on sera pas loin de l'ouverture, vers h euh, 15, je dirais. En attendant, si vous avez des, des questions techniques, vous pouvez les poser maintenant, euh, avant qu'on avant qu attaque les conférences. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Vous êtes déjà beaucoup, ça fait très plaisir. Remettre les hashtags Twitter, bien sûr. Donc le programme, on peut le retrouver sur le site de, de l'AFU et sur le Hop. Alors, si les conférences vous intéressent aussi, euh, sachez que nous essayons de les enregistrer grâce à Livestorm. Et, euh, <rire> on les enregistrera grâce à Livestorm et elles seront publiées un peu plus tard, euh, euh, Alors soit dans le mois, soit dans le mois prochain, euh, suivant, <rire> suivant comment ça se passe. Mais donc, elles seront rediffusées sur la chaîne YouTube de la FUP. Un petit mot sur l'assaut à tour quelle activité quel futur alors euh, donc, nous, les, donc il faudra qu'on on a les élections quelque part alors c'est bizarre il n'y a pas de slide dessus euh, c'était un petit peu bousculé là avec les, la conjoncture actuelle mais en tout cas euh, en tout cas on a envie de continuer euh, l'équipe actuelle on, on il y a des gens qui ont continué aussi on, Ils peuvent proposer leur, leur candidature et euh, et donc en tout cas, on est très content d'avoir fait cet day. Voilà. Merci beaucoup euh, à Mickaël qui a beaucoup taffé. Merci beaucoup aussi à Sébastien. Merci à, à toute l'antenne. Euh, il, il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer, qui nous ont beaucoup beaucoup aidés et qui ont permis que ce jour, ce jour vienne. Et en plus, euh, ça a été préparation d'événements physiques, puis préparation d'événements virtuels finalement. <rire> Comment je peux accéder à la session avec tous les parasites qui tournent autour Alors... Parasite, c'est-à-dire les, les, les peluches éléphants, Damien, c'est ça? <rire> Une attaque d'éléphant. <rire> Ah oui, Sébastien et Antoine sont en train de préparer, de préparer Grégoire, c'est pour ça qu'ils ne sont pas disponibles. Et donc sinon, euh, Michael, est-ce qu'on a déjà la date du prochain, euh, du prochain événement PHP euh, sur tour Eh bien non, on ça sera au mois de septembre, ça sera pour euh, les élections normalement. Euh, et bien sûr, on cherche toujours sponsors, speakers... N'hésitez pas si vous voulez venir parler. Mmh. On a tous quelque chose à dire. Donc, il euh, faut, faut se lancer. Alors, est-ce que tu auras une petite adresse mail sur laquelle on pourra nous contacter, Michael, pour ça Bien sûr. Donc, ils peuvent soit nous joindre directement sur, euh, sur euh, le portail de l'événement. Je, je vais vous donner tout ça. La parole que tu cherches, ça me permet de répondre à la question de Damien. Euh, donc, en fait, euh, il n'y aura qu'une seule conférence euh, en même temps à chaque fois. Donc il euh, n'y aura pas de souci de, de room parallèle. Et en fait, cette, euh, cette room va rester ouverte, je dirais, jusqu'à jusqu'à 25 pour ne pas vous mettre dehors euh, si vous êtes un petit peu en retard. Mais euh, sinon, la conférence de Grégoire commence à 9h20 et le lien va apparaître ici. Donc, vous pourrez fermer cet onglet. Et une fois que vous avez ouvert l'autre conférence, euh, vous profitez pleinement de Grégoire. Nous, on n'aura plus trop de choses intéressantes à dire. <rire> C'est là-bas -là que ça va être intéressant. Mais ne vous inquiétez pas, on, à chaque fin de conférence, on vous fournira le lien vers la prochaine conférence. <rire> Je vous ai mis l'adresse mail, vous pouvez nous contacter. Alors juste, tiens, bah, testons l'onglet questions. Est-ce que quelqu'un... Alors, question. Quelqu'un se sent-il d'attaque pour poser une petite question, pour demander si tout le monde va bien, histoire qu'on fasse un petit test technique en attendant le début du talk Donc, normalement, vous pouvez aller dans l'onglet « Questions » en tant que participant. Et, ah, voilà, si je vous avez demandé. Merci beaucoup. Voilà, donc là, vous, Mathieu a posé une question. Merci à lui. Et donc, vous pouvez voter pour les différentes questions. Et ça permet, en, en fin de séance ou en cours de séance, ça dépend des, des speakers, euh, que le speaker puisse répondre. Alors, on peut essayer de taper une réponse ici. Ah oui. <rire> J'essaye. Hop là. On peut envoyer la réponse. <rire> Alexandre qui demande plus de temps pour sa conférence. Mais ce n'est pas possible. <rire> ah, Michael vous a partagé le lien du, vers le Meetup, donc euh, le Meetup de la future euh, sur lequel on poste tous les, les futurs événements. Et euh, enfin, sur lequel on a posté tous nos événements. <rire> Ouais, donc, n'hésitez pas à poser des questions euh, sur, aux speakers euh, sur, sur tout et n'importe quoi, enfin, surtout sur le contenu de leur, leur, leur conférence. Ils se feront ravis d'y répondre. Déjà, des idées de thèmes de conférence pour 2020-2021 organisées par la Futur. Ah, alors est-ce qu'on peut spoiler Nickel. Non, Parce que des idées, des idées, on en avait, mais, mais c'était avant. Des idées, il y en a plein. Après, c'est faire venir les gens. Mmh. Pour ça, on a besoin d'un petit peu de sponsoring. Hein. Ça peut, on peut faire venir pas mal de personnes. Ça peut être vous aussi qui nous suggérez des, des idées. Parce que, mine de rien, on, Tout à on, fait. Fait aussi, on fait ça aussi pour vous. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de voir, ou envie de partager, il faut surtout pas, faut surtout pas hésiter. Hein, à voir, partager. Mmh. Euh. Même si c'est des, des petites sessions, parce que c'est vrai que les événements durent, euh... Bon, des fois, c'est une présentation d'une heure, mais en fait, on est, on est ouvert à d'autres formats. On a déjà fait des, des lightning talks, on a fait des, une petite séance de 10-15 minutes avant un talk de 40 minutes. n'hésitez pas. À... Surtout, ah, si, vous, si vous avez envie de vous lancer et que vous ne savez pas trop euh, comment ça se passe, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est très convivial et puis, euh, et puis ça vous permettra de, de, de faire votre première... Euh, première apparition sur un événement et puis de partager vos connaissances. On a tous des choses à partager de toute façon. L'important, c'est de se donner les moyens de le faire et nous, on vous aide pour ça. Donc, n'hésitez pas, comme je reviens, à nous contacter. Alors, Michael, on dit peut-être qu'on t'entend assez mal. Moi, je t'entends correctement, mais c'est peut-être ma voix qui est trop forte et du coup, les gens ont baissé le son. Du coup, ils ne plus. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux comme ça C'est la voix de Mika qui n'est pas forte. Alors, le lien vers la prochaine conférence devrait arriver d'ici très peu de temps.